Faut-il commencer à investir dans son pays ou à l'étranger Ça, c'est un sujet très intéressant qui m'a été posé sur Facebook. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à mon compte, je ne sais pas ce que tu fais. Tu as le lien juste en dessous. N'hésite pas également à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à notre toute nouvelle masterclass, nouvelle édition où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors dans cette vidéo, je me retrouve à Criby au Cameroun, donc je suis venu avec mon équipe, ma famille pour passer du bon temps et également te tourner du contenu sur l'investissement immobilier, les finances personnelles, le mindset également, le business en ligne. Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question, faut-il investir dans son pays d'origine ou à l'étranger? C'est une question très, très, très importante et qui s'oriente beaucoup aux investisseurs en Afrique francophone notamment. C'est vrai qu'ici, il y a la barrière de l'apport, la, de la mise de fonds, donc il faut Pouvoir mettre du 30 à 50 d'apport pour pouvoir justement bah, bénéficier de l'effet de levier. Bon nombre de personnes également nous contactent sur internet pour nous dire Florian je suis basé en France j'aimerais investir au Canada et vice versa Florian je suis basé au Canada et j'aimerais investir en France. Je suis basé aux états unis j'aimerais investir dans mon pays d'origine. Moi j'aimerais euh, répondre à cette question de manière très simple. Au début c'est mieux d'investir proche de chez toi, tout simplement car euh, c'est mieux que tu s'approches de ton logement pour vraiment connaître le processus de A à Z. Quand je dis processus de A à Z, c'est-à-dire la recherche de biens, la recherche de financement, euh, comment formaliser tes offres d'achat, comment gérer les refus, parce que tu, oui, tu vas en avoir, comment euh, gérer les travaux s'il y en a, et comment gérer le bien immobilier, et enfin, comment gérer ta fiscalité. Parce que le problème, lorsque tu investis à l'étranger, au début, c'est que tu n'as pas une réelle expérience déjà sur le terrain. Tu vas, tu vas devoir déléguer ça à une équipe qui va le faire à ta place. Moi je le fais aujourd'hui parce que ben, j'ai déjà eu mon expérience sur le terrain en France, au Canada, au Cameroun. Aujourd'hui, ça me permet même d'investir entre guillemets les yeux fermés au Mexique, en Indonésie, etc. Donc c'est très important d'abord de démarrer euh, dans ton pays, local, enfin dans ton pays dans lequel tu résides. Car euh, si tu pars directement au-delà des frontières, ça peut te faire peur et tu vas... ça va être beaucoup de stress en fait. Parce que justement, tu vas te dire, bon, est-ce qu'on va, me... est qu va me voler mon argent Est-ce que ça va bien se passer Etc. Et tu ne connaîtras pas forcément euh, la... la spécificité du marché. Comment euh, fonctionnent les agents immobiliers sur place Comment fonctionne le financement sur place La fiscalité Etc. Donc, le message que j'ai à te passer dans cette vidéo, c'est renseigne-toi. Dans un premier temps sur tous les leviers de financement créatif que tu peux exploiter pour lever des fonds en vue d'investir en immobilier et dans un pays comme le Cameroun c'est la même chose au Sénégal en Côte d'Ivoire etc le financement créatif honnêtement il est ultra puissant on a les tontines on a les prêts personnels il y a le love money tu as même les prêts auto mais honnêtement moi le levier que j'ai utilisé par exemple c'est les tontines tu peux lever des millions très rapidement tu peux te mettre dans 4-5 tontines en même temps pour, tu peux utiliser une tontine pour rembourser l'autre, etc. Donc, ça te demande pas mal de pirouettes. Mais si tu sais bien piloter le tout, ça te ça va te permettre de lever énormément de fonds pour aller deux fois plus vite que la moyenne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent la tontine peut-être pour rembourser des dettes liées à des, des dépenses personnelles. Ça, la, la plus de la moitié, des fois, c'est par rapport à ça. Tu peux lever de la tontine pour derrière l'investir, pour prendre une avance de fonds. Et même derrière, c'est ce, ce que ça va faire, c'est ce que ça va te discipliner. Moi, j'ai eu à prendre des tontines sur 36 mois où j'ai remboursé 1 million de francs, CFA pas tous les mois. Et je peux te dire que rembourser 1 million de francs, CFA pas tous les mois, c'est... Voilà, il y, y, y avait des journées où je ne mangeais que des pâtes. Donc clairement, ça te discipline parce que ça te force à épargner. Et tu te dis, tu as accès à un montant, un instant T, un montant du futur. Donc c'est comme si tu vas chercher l'argent dans le futur, tu le ramènes dans le présent et tu passes à l'action dès maintenant. Que d'attendre 36 mois avant de pouvoir justement à l'action et honnêtement ça va se discipliner donc pour répondre à cette question une fois de plus c'est que utilise le financement créatif local pour pouvoir lever des fonds, investir, acheter des terrains, revendre, construire etc et après avec les gains que tu auras tu pourras très facilement tout en gérant tes opérations dans ton pays de résidence mener des opérations à l'étranger et aujourd'hui le financement créatif c'est une arme très puissante pour pouvoir aller sur plusieurs projets en même temps au moment où je te parle on est en train d'acheter euh, France, Mexique, Canada, 2, Indonésie. On est sur 5 projets immobiliers au moment où je suis en train de te parler, à hauteur de quasiment 2 millions de dollars. Sachant que moi je suis ici et voilà, j'ai pu. Il y a peut-être deux, il y a un projet que je gère tout seul, le reste, je l'ai délégué à des partenaires à l'étranger. Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi si toi et toi également, tu es dans cette démarche ben, de recherche, de financement pour pouvoir investir dans ton pays de résidence, pour par la suite investir à l'étranger. Et ça me fera plaisir de répondre à tes questions. N'oublie pas la masterclass le lien juste en dessous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de vous voir l'investisseur. À très bientôt. Ciao.